Salut Youtube Comment tu vas Tu vois j'ai pas d'œil. C'est pourquoi Parce que j'avais même pas besoin de regarder la game pour la gagner celle-ci Tellement c'était simple Abonne-toi Like, commente Bisous euh Adrien Je vous parie 20 subs que je défonce tout le monde sur le toit de l'hôpital Je vois Jean, je le le de le roi on l'appelle comme ça, elle fait le show je vais te de je clips de qualité Surtout derrière, te faire, je tout te faire, je vais te faire, je vais te faire, les vais te faire, je vais te faire, je te je dans Aujourd'hui, tu ne peux pas me tuer, chat. Il y a des, il y a, il y a des jours comme ça. C'est cette petite arme-là avec laquelle j'aimerais beaucoup faire un top 1. Ça me, ça m'enjaillerait au plus haut point. Donc, euh, je nous souhaite d'y arriver. Alors, son petit problème à cette arme, c'est qu'elle vise anormalement vite. Elle est extrêmement forte. Mais j'ai parlé de problème. Et là, pour le moment, il n'y a que des points positifs. J'y arrive, chat, au problème. Le problème, c'est que tu peux pas tirer de loin, avec. Il y, y, y a une sorte de contrôle et, et d'instabilité qui... -moi qui est complètement incontrôlable, les gars. Comme un, comme une grosse gastro, tu vois, que... Tu, tu peux rien faire, tu subis, juste. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Quoi C'est quoi On a une idée de... Chat, c'est moi C'est moi ou... C'est moi ou il était méchant comme la teigne, celui qui m'a push, les gars Genre vraiment méchant comme la teigne. Une sorte de teigneux qui te saute dessus. Je vous prie. Mais les gars Si vous essayez de me faire avoir une érection, vous êtes bien parti C'est un dread aussi qui en a envoyé vers... J'en ai vu des rats, Et les gars. Alors là, je suis parti les me les mecs. Oui. Ça Et non, les gars, je suis trop en forme. Vous savez pourquoi je suis giga-méga en forme Parce que euh, là, je prenais du café du, euh, du Pérou. <rire> et là, j'ai pris du Mexique. <rire> non, non, non, sans déconner, j'ai moulu j'ai moulu moi-même mon bordel. Ça décuple les, les, la saveur, la puissance, j'ai l'impression. Je suis en giga forme, c'est du shit, les gars, ce que je viens de prendre. Hein. Peut-être qu'il y, peut qu y avait le sucre des stars à l'intérieur. On ne sait pas Il va où lui avec sa, avec sa voiture là Cet enculé Il va se cacher là dedans Oh les gars lui Lui s'il reste caché là dedans On le chope À mon tour, euh, maintenant, d'utiliser les paralysantes, mon grand. <rire> eh, T'as pas honte T'as pas honte De jouer au bouclier T'as pas honte Jouer aussi mal Mon art avec, Même avec une boîte de mun, il a pas réussi, sale chien oui Oui qui a tiré Assume Assume ce que t'as fait Qui a ouvert le feu sur moi Mort On enchaîne Ce serait pas notre client, ça. Oui, tu vas où, sale chien? Les armes de Vanguard, les gars. il euh, y, y a un problème genre je, je, en fait je comprends même pas qu'il y ait personne qui ait encore fixé le truc je sais pas si vous remarquez les gars mais si vous tirez sur une voiture avec les armes de Vanguard quasiment aucune des balles va toucher parce que la, la, vitesse, en fait, la vitesse des balles sur les véhicules est, est comme au ralenti genre si tu veux toucher avec les armes de Vanguard etc c'est ridicule Vraiment ridicule les gars, c'est un truc de ouf, hein. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que... <rire> mais... T'as fait sauter la bagnole et tout, mais... Relève-toi, mon grand, relève-toi. Relève-toi... bien ça le feu. YouTube, Monsieur Scoletor Du coup, c'est quoi son but à hein, Monsieur Scoletor C'est se balader avec une bagnole, avec un stem trophy, faire les drapeaux et faire des wins à 2 kills Sale le chien, va. Raclure de merde. Ah. Ah. Ah. <rire> euh. Chat, j'ai une info à vous donner. Ce mec va gagner son goulag. Et il va revenir pour... Euh, et et il, va, il va probablement réussir à me tuer. C'est lui le cheater de la game. C'était lui, les gars. Genre, personne joue avec un car à cog. En or. Genre, c'est sa volonté, les gars. Non, mais Micheline, elle joue avec parce que... Elle est pas spéciale, tu vois. Mais elle a pas up son car à fond. Sinon, je suis sûr qu'elle aimerait jouer avec un car... Euh comme tout le monde enfin je pense Je suis quasiment sûr de ce que je suis en train d'affirmer. On Salut Katia, Quoi? Le cheater, les gars. Qu'est-ce que tu fais? T'es bien. Lui, les gars, il était bien chelou aussi. Hein. T'es un dieu. Je sais, mec. C'est ma première game de la journée. Et toutes les autres games de la journée seront comme ça. Ça va être vidéo, sur... vidéo YouTube sur vidéo YouTube. YouTube? Sachez que je me change tous les jours, mais on fait tellement de victoires par jour, tu crois que je me change pas Aïe ah, Il t'a raconté l'histoire du mec qui m'a coupé la main. Au début, il rien. Au début, il avait qu'un peu le rien. Puis la nature a avancé et il s'est dit pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un doigt de pied Il a commencé à tout couper. Moi, je me suis laissé faire parce que j'étais enbobiné. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon... Ils sont en train de se foutre sur la gueule là-bas. La flottante. Le café était fort. Oh les ouais, gars, il était giga fort le café. On ferme la porte, on est en sécurité. Après ouais, le fil de ton casque qui, est, qui vibre comme ça. Je sais pas. Aucune idée. C'est que ce mec... Depuis l... Regardez le... Regardez-le. Regardez la taille, la taille du rat les gars, regardez. Le mec s'appelle Big Glizy. Grizzly il aurait pu prendre. Hein. Non il a pris Yeezy. Bref. Chers ultra, chers ultrates, c'est un 1 contre 1 final avec euh, cette petite arme. Mais, je suis en de la montrer pour YouTube. Voilà. montre à droite, je suis à droite, je suis à gauche, je suis à droite, droite, droite, droite gauche oh, oh my god, je suis paralysé, oh my god, oh j'ai réussi à contrepara oh je lui ai accroché Il disait. Vous glissez dans les mains. Rien ne peut lui arriver. Les yeux dans son cœur. Rien ne peut le stopper. Il a l'air et la manière de nous faire rêver. Il a l'âme et la visière un la de sans toute l'année. C'est un jeu. Ce n'était que la première game. Oh my God! Vous êtes tous à chier! Je de ma mère pour toi. Je You pas de ma Why hey, you in my uh, game, my man de Je a Je I'm